Hey. <tries> Dancing, hey, dancing, give me a spark. Tika leki, papek tiba buke biki. Njala tato leka, alibesa laralimbato gaze. Dansez et dansez, mais ça me son sur ton châle. Mais ça me s'occupe en daft, les confies au, so au bandit, Moutouka et Koufi dans na au bandit ma colo, les bandits et Bimi. La vie est un combat, ça ça la au solo. Éducation par terre, j'connais deux trois gars qui assument sur le ter terre-terre. a concu vénère, je crois que je veux poser un mort avec auto-thune PP calé, à l'époque on kini et zalaki l'épisode Et moi, j'ai regardé. Et les... les... moi aussi, je regardais ma Elle est où cette petite? Regina? Oh my God! Eh, hey, Regina! Viens là. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas allé à l'école? Mais pourquoi? C'est parce que je ne suis pas original. Donc, tu es là, tu boukibiki Non maman. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois aller à l'école. Oui maman Allez, va à l'école. <musique> Babamina babina sepela na bandaku batoli e pesama. eteya ma buten ezala ga soneso foto telema ba negativite, to lingite na suki wana komisi na ku ba verita poto se por me kite ba ma yo makaku ba chege na moiti na buhutu tikaleki pa ba petu babuki kiki nya toleka ale pesa la ralimba to danze danse danseza pesa bisoño sotto cha fait, Si confie au bandit qu'au faire, t'écailles qui, babette si babouki biki, on y a d'autres le la rallimba tu danses, danse danse, mais ça vi souvent sur ton chagrin, yeah, mais ça vi sur quand tu danses, tu confie au bandit qu'au faire, allez pokia, ponga love music et qui t'accompagne sous pana, Zelana. Babouki Abou Kibiki, à la non, education. non, non,